Bonjour à vous tous et euh, merci d'être euh, avec nous pour cette dernière session euh, du sommet euh, consacré à sauver le bien commun. Euh, le sujet est un sujet euh, qui fait vraiment beaucoup débat en ce moment, la dette et le bien commun. On peut le voir de différentes façons, on peut euh, se dire euh, inquiet quand euh, on voit cette étude de l'ère Hermès récemment qui dit qu'il faudrait 67 ans pour revenir à une dette pré-Covid en France. On peut se rassurer en lisant les chiffres allemands où ce ne serait que 8 ans. A l'inverse, on peut aussi sourire parce que quand ce matin, avec mon outil de reconnaissance vocale, j'ai évoqué le titre de cette session, eh bien ce que m'a dit mon iPhone, c'était la, la dette et EST, le bien commun. Donc ça, c'est une version optimiste. Pour choisir entre ces différentes versions, on a les meilleurs experts, on a donc effectivement Jean Tirole, donc le, directeur, enfin le président honoraire de la Toulouse School of Economics qui nous a accompagnés et qui a été un peu à l'origine de ce sommet du, du bien commun. Et puis deux des meilleurs experts sur le sujet des finances et des finances publiques. Donc, euh, je les salue, Olivier Blanchard, donc senior fellow du Peterson Institute, qui travaille d'ailleurs avec Jean, qui a travaillé il y a plusieurs mois, sur ce rapport uh, Tirol-Blanchard qu'avait demandé le président Macron euh, sur euh, les défis du futur et je pense que d'ailleurs il sera remis euh, euh, le mois prochain et puis euh, euh, Hélène Ray, vous êtes professeure au London School Economic et aussi vous travaillez euh, pro bono euh, pour euh, le pays puisque vous avez participé à la commission Arthuis pour l'avenir des finances publiques. Donc on est bien outillés, merci à vous trois d'être là. Et euh, en préparant cette session, dans les quelques mots que nous avons échangés, Olivier Blanchard, vous m'aviez dit, euh, avec cette facilité qu'ont les économistes à parler anglais maintenant, euh, que le financement par la dette est « good at this point ». Donc moi j'aimerais bien le « good » et le « at this point » euh, si... Pour lancer le débat, vous pourriez développer cette idée que le financement par la dette, ce n'est pas si mal pour l'instant. Ok, euh, je, vais le faire, je vais le faire avec plaisir. Il y a, il y a deux points euh, que je veux communiquer dans, dans, dans notre panel. Le premier, c'est qu'en effet, c'est très peu cher de, de s'endetter à, à ce stade, « at this point ». Euh, ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'il y, y a toute une série de raisons euh, pour lesquelles il est raisonnable de vouloir s'endetter un peu plus à ce stade, et donc d'avoir des déficits et pas d'essayer de réduire la dette immédiatement comme certains le, le, le, le proposent. Donc, ce que je propose de faire là, dans cette intervention initiale, c'est parler du, du premier point, mais j'espère qu'on reviendra au deuxième. On reviendra sur le deuxième après. après. C'est comme ça, Olivier. Hein D'accord, donc euh, bon, le fait est qu'on vit dans un environnement qui est, qui est très particulier. Euh, de taux d'intérêt euh, négatifs quand on prend les taux d'intérêt nominaux et qu'on corrige pour l'inflation, euh, les taux d'intérêt sont négatifs. À quoi c'est dû? C'est pas dû à la crise financière, c'est pas dû au Covid, bien que le Covid a probablement joué un petit rôle. C'est une évolution beaucoup plus profonde qui a commencé au milieu des années 80 et qui a continué presque linéairement jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas dû à un phénomène qui risque de disparaître d'un matin, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Euh, Ce n'est pas non plus dû, comme certains le disent, aux banques centrales. Ce que les banques centrales font, c'est d'essayer de trouver le taux d'intérêt qui permet d'avoir une demande suffisante pour que les économies restent au plein emploi. Donc ils reflètent quelque chose de beaucoup plus fondamental, ils ne le créent pas. Euh, à quoi c'est dû C'est dû à deux choses c'est dû à ce qu'on peut appeler un excès d'épargne. Il y a beaucoup d'épargne dans le monde, c'est un phénomène global à ce stade, et relativement peu de demandes d'investissement privé. Et donc, il y a, on peut dire ça de manière assez informelle, un excès d'épargne. C'était la première chose. Ça, ça amènerait à une diminution générale des taux d'intérêt. Et puis, il y a en plus quelque chose qui est une demande beaucoup plus forte au cours du temps, d'actifs qu'on dit sûrs, d'actifs sans danger, sans risque. Et c'est ce que les obligations d'État, quand les États se comportent correctement, peuvent, peuvent donner. Donc le résultat de ces deux choses, c'est une diminution très forte des taux d'intérêt, et à mon avis qui va continuer, parce que quand on réfléchit aux facteurs qui sont derrière, il euh, y a aucune raison qui change complètement de, de forme et qu'on ait une grosse augmentation. On aura peut-être à court terme, je vais juste mentionner ça et puis on reviendra peut-être à ça. Le plan Biden aux États-Unis est tel qu'on risque d'avoir une augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis pendant un bout de temps, mais ça risque d'être juste une bosse à mon avis et on vous, retournera vous après ça, à un un des taux d'intérêt plus bas. Olivier tout à l'heure hein. Voilà. Bon. Donc la, con la conclusion c'est c'est une bonne idée. Euh, ça n'est pas cher d'emprunter à ce stade, c'est vrai pour vous, c'est vrai pour le gouvernement, c'est vrai pour moi, si je veux acheter une maison, euh, prendre un prêt euh, immobilier, euh, c'est vrai pour les gouvernements. Les gouvernements ont un avantage par rapport à nous, d'abord ils peuvent emprunter à des taux un peu plus bas que nous, et puis ils n'ont pas besoin de faire ce que nous avons besoin de faire, c'est-à-dire de rembourser la dette. Si je prends un prêt immobilier, il faut que je le rembourse à un moment. Les gouvernements n'ont pas besoin de faire ça. Ils ont juste besoin d'éviter une explosion de la dette. Et donc, ils peuvent garder une dette constante. Et quand la dette qu'ils ont émise arrive à expiration, à maturité, ils peuvent réémettre de la dette. Et donc, ils sont dans une situation plus favorable que nous. Ce qui compte, c'est la, la charge de la dette, la charge d'intérêt de la dette. Elle est très faible et elle risque de rester très faible pendant très longtemps. Euh, si en plus ils empruntent à moyen terme avec des maturités de 8-10 ans, ce qui est le cas pour le moment, ils sont à peu près protégés euh, des augmentations de taux d'intérêt qui pourraient se passer pendant cette période. Donc c'est le premier point, le premier point c'est que pour le moment, pour les gouvernements, la dette n'est vraiment pas chère. Ensuite il faudra que j'explique pourquoi on peut l'utiliser, mais je vais m'arrêter là. On verra ça tout à l'heure. Hein euh, vous disiez donc Olivier que euh, l'important pour un gouvernement c'est peut-être de garder... Euh, euh, un niveau euh, euh, constant de dette, mais moi ce qui m'intéresserait, c'est peut-être Jean qui pourrait euh, nous, nous éclairer là-dessus, c'est comprendre comment on peut savoir qu'une dette publique devient excessive. Qu'est-ce qu'il faut regarder euh, comment faut-il la comparer On a bien évidemment euh, tous en tête le niveau de 60% qui avait été évoqué, 60% par rapport au PIB qui avait été évoqué au moment, moment de la création de la zone euro et dont tous les économistes disent aujourd'hui que ça n'a plus aucun sens. Donc euh, Jean, comment regarder euh, ce niveau de dette et, et à quel moment il faut tirer le, le signal d'alarme alors, c'est une question extrêmement compliquée pour, pour deux raisons. La première, c'est la question de la mesure. C'est-à-dire que c'est difficile de mesurer la dette à cause de ce qu'on appelle le hors-bilan, c'est-à-dire des, des dépenses que l'État peut avoir à faire de façon contingente. C'est-à-dire que peut-être on va avoir à le dépenser, peut-être pas. Donc, par exemple, quand on fait des garanties à des entreprises ou à des comptes sociaux, automatiquement, ça veut dire que peut-être on aura une, une dette à payer ou pas, ou peut-être pas. De même, vis-à-vis d'autres pays européens, on aura peut-être des dettes à payer. Si, si l'Italie fait défaut, ben on sera peut-être obligé de payer aussi. C'est une possibilité. La plupart des Français seraient surpris sans doute de penser que leur, leur, leur retraite, qui est quand même l'essentiel des retraites, la retraite publique est essentielle des retraites en France, est aussi hors bilan. C'est-à-dire que ce n'est pas compté comme une dette de l'État parce qu'elle peut toujours être annulée. Ceci dit, ça ne se fera jamais. Et donc... Euh, la difficulté, c'est que dès qu'on commence à mettre des contraintes budgétaires plus fortes, alors on va revenir sur la question de est-ce qu'elles sont justifiées ou pas, euh, dès qu'on met des contraintes budgétaires plus fortes, automatiquement, on va aussi euh, avoir euh, par effet de vase communicant euh, plus de hors-bilan, parce qu'évidemment, on va faire... Un... Disparaître la dette dans leur bilan. Et il y a 36 façons de le faire. Alors, ça, c'est le premier problème, qui est le problème de la mesure. Après, il y a le problème de la soutenabilité. C'est-à-dire, supposons qu'on sache mesurer bien la dette. Euh, de quoi ça dépend Et, et là, je crois que ce que vont dire la plupart des économistes, c'est quand même que 40%, ça peut être beaucoup trop pour un pays, euh, alors que 200%, ça peut aller très bien pour un autre pays. Parce que ça dépend de plusieurs facteurs. D'abord, un que qu Olivier vient d'expliquer de, de façon très claire qui est la comparaison du taux d'intérêt avec le taux de croissance. C'est-à-dire que si le taux d'intérêt est plus petit de façon prolongée que le, le taux de croissance, ça veut dire que la dette devient petite. Si on la garde constante, elle devient petite euh, par rapport au, à la taille de l'économie. Donc on peut rembourser sans problème et ça, ça, tient, à, ça tient sans problème. Donc ça, c'est le premier. C'est R plus grand ou plus petit que G hein, dans, dans, dans le jargon des économistes. R et G, rappelez-le. Donc R, c'est le taux d'intérêt et G, c'est le taux de croissance. Et effectivement, et, et ça c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que tant que le taux d'intérêt reste très bas, et, euh, ça ne coûte pas grand-chose d'emprunter. Euh, deuxième, deuxième sujet, c'est est-ce que la dette est domestique euh, Parce qu'évidemment, quand la dette est domestique, comme c'est le cas au Japon, euh, jusqu'ici on ne s'est pas trop inquiété d'une un, défaillance, d'un défaut euh, des, des obligations japonaises, parce que la dette est détenue au Japon. En France, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a, je ne sais pas, 55% de la dette ou quelque chose comme ça qui est détenue à l'étranger. Ça dépend aussi d'autres choses, ça dépend de la, la dénomination de la dette, est-ce que c'est en, en devise étrangère ou pas, euh, quelle est la maturité, euh, Olivier en a parlé. Euh, donc ça dépend d'énormément de choses, on pourrait faire une liste de, de 10, 10, 10 items pour savoir si une dette est soutenable. Donc en fait c'est beaucoup plus facile, que quand on parle de 60% ça n'a pas de sens d'une certaine manière, et ça ne peut pas être uniforme dans l'Europe. On a fait Et ça, si je parce... vous disais en France Jean en France, ça dépend aussi, alors ça va dépendre d'une autre chose, ça va dépendre aussi de la volonté des, des États d'investir dans l'avenir ou pas. On va revenir là-dessus, évidemment, ça c'est très important. Donc euh, ça, ça, ça, ça pose problème, ça va dépendre aussi des, de la solidarité européenne, un autre sujet sur lequel on, on va revenir. Donc en fait, c'est, alors là on a deux grands experts mondiaux euh, du sujet avec Hélène et, et Olivier, donc on va avoir des réponses à toutes ces questions, mais on ne peut pas avoir un chiffre unique, ce n'est pas possible. On l'a fait pour des raisons politiques. Alors, profitons de la, la présence d'Hélène. Euh, Hélène Ray, euh, on a vu, pardon, même si vous êtes à Londres, euh, vous avez regardé au travers de la commission que j'évoquais tout à l'heure, l'exemple français. On est passé, euh, au moment de la crise du Covid, en gros de 100 à 120%, un petit peu moins euh, de, du PIB pour la dette française. Euh, ça, ça pose la question de savoir, quand est-ce qu'on peut s'endetter et quand est-ce que ça vaut la peine Et puis, est-ce qu'il faut, compte tenu de cette marge d'escalier gigantesque qu'on a connue à cause de la crise du Covid, imaginer un traitement spécifique pour cette dette Oui, merci. Donc, je vais d'abord souligner un point, ce qui est que la, la dette a mauvaise réputation. D'ailleurs, le, le mot allemand pour, pour « dette », c'est « schulz », qui veut dire « coupable ». Euh, mais pourtant, la, la dette ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Et pourquoi c'est pas une mauvaise chose en soi Parce que la dette, c'est ce qui permet de partager le fardeau des crises entre les générations. Et euh, on a bien vu ça avec la Seconde Guerre mondiale, où les niveaux des dettes sur PIB ont augmenté de façon très forte en, en Europe, par exemple, aussi aux États-Unis. On a revu les dettes augmenter de façon très forte avec la crise Covid, et c'est une bonne chose. Il faut s'endetter en période de crise pour euh, assurer les gens, euh, pour relancer l'économie. C'est une très bonne chose, parce que sinon, les gens qui subissent la crise ont la double peine. Ils ont non seulement la crise, mais aussi euh, il faudrait aussi qu'ils soient taxés à très haut niveau euh, pour euh, si, si, si de la dette n'était pas contractée. Donc la, la dette joue un rôle très important. Et je crois qu'il faut toujours garder, garder ça à l'esprit. Il est important de pouvoir s'endetter et, et, et c'est désirable dans certaines circonstances. Donc, ceci dit, il est aussi important de, de pouvoir stabiliser la trajectoire de la dette sur PIB en période de non-crise. Pourquoi Parce que précisément, quand on a des crises, on veut pouvoir s'endetter. Et là, on a eu une crise importante, exogène, la crise du Covid, qui nous a conduit à nous endetter de façon relativement massive. On pourra avoir d'autres crises de ce type dans le, passé, dans le futur. On en a eu dans le passé, on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Donc il faut reconstruire au cours du temps euh, des marges de manœuvre. Euh, je suis d'accord avec, euh, avec Olivier que les taux d'intérêt sont bas et avec Jean et qu'ils vont certainement rester bas dans le court terme. Mais les stocks de dettes sont très persistants, donc euh, les taux d'intérêt remonteront à un moment donné. Il faut pouvoir euh, redégager des marges de manœuvre euh, pour le futur. Donc ça veut dire que quand l'économie va bien, il faut pouvoir euh, avoir des stratégies de gouvernance pour faire diminuer euh, la dette sur le PIB. Ça ne veut pas forcément dire rembourser, hein, on peut très bien croître, mais il faut pouvoir faire euh, diminuer la, la dette sur PIB ou la, ou la stabiliser, la, la stabiliser pour, le, pour le moyen terme. Donc quand on regarde la trajectoire française, euh, ce qui est assez apparent dans les 40 dernières années, voire plus, c'est que Lorsqu'on a des crises, la dette augmente, et c'est normal, c'est bien. D'ailleurs, on pourrait dire qu'elle aurait dû augmenter peut-être même plus dans certaines crises. On n'a peut-être pas fait assez, pas suffisamment longtemps. Mais par contre, quand les choses vont mieux, il faudrait qu'on arrive à, la, à faire diminuer la dette sur, PIB, sur le PIB. Et ça, c'est un peu la faiblesse de la France. On a une espèce d'effet de cliquet qui fait qu'après des crises, on trouve ça très très difficile euh, de faire diminuer le la, la dette sur PIB. Donc c'est à, à, à ça, je crois, qu'il faut vraiment réfléchir dans le cas français. Et c'était un peu un des axes de, de travail de, de la Commission Arthuis. Euh, on, on pourra reparler on de On reviendra tout plus. à l'heure sur la Commission Arthuis, mais à, avant de, de, de se lancer là-dedans, euh, vous évoquiez la gouvernance tout à l'heure. Est-ce que euh, quand on parle de plus en plus, y compris dans le gouvernement actuel, c'est un des mots employés par notre ministre des Finances, Bruno Le Maire, de cantonnement de la dette. Est-ce que vous pensez que de la dette Covid, hein, bien sûr, euh, de ces euh, 20 points de PIB supplémentaires qu'on euh, a dû euh, dire financer euh, ces, ces 18 derniers mois, est-ce que vous pensez que c'est une, euh, une bonne manière, en fait, de, de prévoir les ajustements et de retrouver des marges de manœuvre Moi, j'ai l'impression que si on dit « on la cantonne ailleurs », c'est qu'on euh, considère que c'est presque... Euh, euh, de la quasi-dette, autre chose. Est-ce que sur le plan de, euh, du, de la qualification de cette dette, le mot cantonnement n'est pas un peu dangereux la, la dette euh, Covid, c'est de la dette. Donc euh, elle n'est pas différente euh, d'une autre dette. La dette, c'est fongible. Euh, donc le, le, canton, le cantonnement, historiquement, ça, ça voulait dire qu'on affecte des ressources propres au remboursement d'une certaine dette euh, pour une raison X ou Y. Euh, dans ce cas particulier, on. On, on, on ne fait pas ça, donc le, le, la dette Covid, euh, elle, elle, elle s'ajoute à, à, à la dette française et euh, comme l'ont fait remarquer à la fois Jean et Olivier, dans le, dans le contexte actuel, nous n'avons pas de problème de refinancement nous, et nous avons même un service de, de la dette qui est très très bas puisque les taux d'intérêt en fait, ont baissé, donc même si la, la dette en stock augmenter augmenté, la, la charge de la dette en... En, en taux d'intérêt, a, a diminué euh, quoi, toutes ces dernières années. Euh, donc ce n'est pas, pas un sujet. Alors je vais demander maintenant à, à Olivier, à partir d'une interview récente qu'il a faite, de détailler cette idée qu'il euh, y a trois conditions pour effectivement euh, financer les déficits par la dette. Euh, Est-ce que euh, est, cette, euh, cette remarque est toujours d'actualité À quelles trois conditions vous pensiez en évoquant cela Je te dire que je ne me rappelle absolument pas quelles sont les trois conditions que j'avais données, mais, mais je peux répondre à la question tout de même. Quelles sont les circonstances euh, dans lesquelles euh, on peut, euh, on doit euh, avoir accepté des déficits, euh, qui est euh, la, la, la, la, le, le, le problème qui se pose euh, maintenant Donc, la première, c'est en effet, comme euh, comme Hélène a dit, euh, s'il y a une crise et s'il faut dépenser, il faut dépenser. Euh, donc la crise Covid a coûté très cher, mais c'était absolument essentiel d'offrir une protection euh, aux gens qui travaillaient ou qui avaient perdu leur boulot, aux entreprises pour qu'elles ne fassent pas faillite, etc. Donc quand il y a une crise de genre, il est évident que si on a la marge, et on a la marge, c'est ce que j'ai dit euh, dans, la première, dans la première intervention, il faut dépenser. Quoi qu'il en coûte est parfaitement justifié dans ce cas-là. Euh, le deuxième, on va peut-être retrouver d'ailleurs les trois. Euh, le deuxième, c'est si on fait de l'investissement pour les générations futures, et on peut penser que dans ce cas-là, bah, il y a une partie de l'investissement qui devrait être financée par eux plutôt que par nous. Et donc, par exemple, si on a un plan de bataille contre le réchauffement climatique et que ça coûte très cher, on peut penser qu'une partie soit financée par la dette les générations futures bénéficient des mesures qu'on a prises pour limiter le réchauffement climatique, et puis ils en paient une, part, une partie euh, sous, forme de, sous forme de dette. Donc, ça c'est le deuxième. Le troisième qui me paraît le plus important, je crois que c'est les trois points que j'avais probablement, euh, c'est qu'on est dans une situation euh, tout à fait anormale du point de vue de la politique monétaire. Parce que ce qui se passe, c'est que non seulement les taux d'intérêt sont bas, mais il y a une limite à ce que la BCE et les autres banques centrales peuvent faire en termes de diminution des taux d'intérêt. On voudrait un taux d'intérêt qui soit très négatif. Tout ce que la BCE peut faire, en première approximation, c'est de ramener les taux qu'ils contrôlent à zéro. Mais une fois qu'ils sont à zéro, ils peuvent aller un tout petit peu négatif, mais pas beaucoup. Et donc, on est dans une situation où s'il y a besoin de pousser la demande, en période normale, ce qui se passerait, ce serait la banque centrale, ce serait la BCE qui diminuerait les taux d'intérêt et qui pousserait. Là, ils ne peuvent pas. On peut, on peut discuter de, de démarches qu'ils ont, mais elles, elles sont, elles sont très limitées. Et donc, dans ce cas-là, ben, c'est à la politique budgétaire de faire le boulot. Et donc, c'est dans ce contexte, dans lequel on risque d'être encore pendant un certain temps, où la BCE a vraiment plus beaucoup de marge de manœuvre, que c'est aux politiques budgétaires de pousser la demande de manière à ce qu'on le plus vite possible, euh, au plein emploi ou à, à la production potentielle, euh, qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut obtenir. Donc, pour ces trois raisons, et je les ai retrouvées, euh, c'est pour le moment justifié euh, de ne pas essayer de rembourser la dette, ce n'est pas le moment, et d'accepter une augmentation de la dette parce que ça permet tout de même euh, à l'économie de repartir, à l'économie de se porter mieux. Et inversement, on a une question qui nous vient de notre euh, salle digitale, euh, qui dit, mais à l'inverse, à quel moment euh, on arrive à un taux de croissance qui devrait... Euh, nous interdire de nous endetter davantage une question toujours pour moi. Euh, quand on est retourné au plein emploi, ça devient très différent comme logique, et à ce moment-là, on peut en effet réfléchir à comment est-ce qu'on peut diminuer au cours du temps euh, le niveau d'aide de manière à avoir la marge de manœuvre euh, que, dont Hélène parlait. Mais tant qu'on n'est pas au plein emploi, et que la politique monétaire ne peut pas être utilisée, c'est à la politique budgétaire de faire le boulot. Il y a peut-être d'autres méthodes que d'avoir des déficits. On peut penser à, à, à, des, à, des, à des mesures qui augmentent l'investissement privé, par exemple, ou des choses de genre, mais c'est à la politique budgétaire de faire le boulot. Alors, Jean, euh, vous avez évoqué tout à l'heure euh, ce qui a été fait au niveau de l'Europe, 750 milliards de plans de relance, financés, bien entendu, totalement par la dette. Et là, on a l'impression que ça ne pose aucun problème. Donc, euh, est-ce que ça veut dire qu'on euh, doit se sentir plus confortable avec l'endettement quand il est pris, comme euh, ça, ça l'est le cas maintenant, au niveau de l'Europe alors, déjà, euh, l'Europe n'est pas une fédération. Les fédérations, évidemment, empruntent en commun. On le voit très bien avec les États des États-Unis ou avec, euh, avec l'Allemagne, par exemple, les Länder, Il y a une, y a une dette fédérale qui, qui s'ajoute éventuellement à d'autres dettes, en général, plus faibles euh, des États. Euh, en France aussi, on a ça. D'une certaine manière, l'Occitanie et les Hauts-de-France ont une dette commune qui est la dette de l'État français. Euh, ceci dit, on n'est pas dans une fédération en Europe, euh, c'est assez différent, c'est-à-dire qu'on euh, a, c'est vrai, une structure commune mais on n'a pas, on a une BCE ensemble mais on n'a pas de, euh, de budget commun Donc, et, et de loi commune, je vais revenir là-dessus. Euh, c'est très important parce qu'il faut se poser la question, est-ce que la dette est-ce que, est que la dette correspond finalement à un mécanisme d'assurance, un peu comme Hélène mentionnait le, le cas, bah, Si y a un choc dans un pays, par exemple une guerre, ou, ou une, une pandémie, ou n'importe quoi, euh, évidemment les autres pays peuvent éventuellement contribuer par le mécanisme d'une dette commune. Ou est-ce que c'est un transfert systématique Le transfert systématique, ceci dit, existe hein, entre États américains, entre et allemand, en Italie, etc. On, on le voit très bien ces transferts, mais ils sont assumés. Et en Europe, il n'est pas encore assumé. Alors moi, j'avais posé la question dans un article, je m'excuse de citer mes propres articles, mais dans l'American Economic Review en 2015, j'avais écrit un article sur justement la solidarité européenne pour essayer de voir quels mécanismes d'assurance on pouvait avoir, c'était entièrement théorique, mais essayer de comprendre les mécanismes par une technique qui s'appelle mechanism design pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était faisable. Et donc, euh, il y avait deux situations. La première situation, c'est un cas très asymétrique. Hein. C'est le cas de, de l'Europe du Nord contre l'Europe du Sud, où l'Europe du Nord a des, des finances quand même plus saines que l'Europe du Sud. Et, et dans ce cas-là, il peut y avoir un gain très net d'un emprunt commun, puisque ça fait, un emprunt commun fait baisser évidemment les spreads, les, les taux d'intérêt sur les emprunts de l'Europe du Sud. Donc, il y a un gain très net à ça. Ça permet à l'Europe du Sud d'emprunter dans des conditions meilleures. Le problème, c'est comment peut-on compenser l'Europe du Nord Comment l'Europe du Sud peut-elle compenser l'Europe du Nord, sachant que l'Europe du Sud, par définition, n'a pas, pas beaucoup d'argent C'est pour ça qu'elle emprunte, d'ailleurs. Et donc, c'est très difficile. Donc, il faut vraiment une solidarité très forte au niveau européen pour que ça marche, un peu la solidarité qui existe au sein des États-Unis, où, évidemment, l'État de New York va financer l'Alabama ou, ou Puerto Rico. Donc, ça, c'est un premier point. Ce qui était intéressant aussi, c'est que... Euh, même dans le cas où les pays sont symétriques euh, derrière le voile d'ignorance, c'est-à-dire qu'on euh, ne sait pas à l'avance si c'est l'Europe du Nord ou l'Europe du Sud qui aura des problèmes, mais ça pourrait être l'un des deux. Et, et qu'est-ce qu'on peut écrire comme mécanisme d'assurance ben, On peut en écrire souvent, mais il faut des niveaux d'aide plus petits. Alors ça, ça m'a surpris un peu quand j'ai trouvé ça. Euh, L'idée était, était toute simple, c'est-à-dire que si on veut... Euh, que, que la France assure une défaillance de l'Allemagne et que l'Allemagne la, assure une défaillance de la France par une, par une dette commune et donc un engagement commun à rembourser les dettes, ben ça veut dire que chaque pays doit emprunter un peu moins parce qu'il doit aussi payer pour les dettes des autres. Alors la situation actuelle, quand on regarde effectivement l'emprunt commun qui n'est quand même pas gigantesque, il hein, faut bien dire, c'est euh, en tant que citoyen d'Europe du Sud, moi je suis très content. Euh, je serais citoyen d'Europe du Nord, je serais peut-être un peu moins content. Euh, ceci dit, il y a la solidarité derrière, et ça, c'est vraiment important. Je crois que si on veut être l'Europe, comme les États-Unis, il faut, il faut de la solidarité. Revenons, euh, Hélène Rey, au, au cas français, puisque vous avez passé un peu de, de temps euh, dans cette commission Arthuis pour l'avenir des finances publiques, sur ces questions d'utilité de, euh, de la dette, de à quel moment euh, euh, commencer à se désendetter, on a vu à quel moment on allait, euh, il fallait s'endetter. Euh, qu Qu'est-ce qu que disent les, les travaux de la Commission Alors justement, donc, dans le court terme et dans une situation où les, euh, la, la Banque centrale européenne est assez contrainte en raison des, euh, des taux qui sont déjà à zéro ou négatifs, la politique budgétaire est essentielle. Donc que ce soit au niveau national ou euh, si on pouvait en faire plus au niveau européen, c'est encore mieux, comme... Euh, euh, bien, euh, Jean, comme vient d'en discuter Jean. Euh, et s'il faut mettre euh, l'économie sous pression en dépensant plus un peu à la façon de, de Biden pour éviter des pertes pérennes de, de PIB potentiels il faut le faire. Donc là, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'attitude la, à adopter dans le court terme. Mais comme je l'ai dit euh, auparavant, il faut aussi s'assurer que dans le moyen terme, euh, on revienne à des trajectoires qui nous redégage des marges de manœuvre quand la situation économique s'améliore. Donc, une fois qu'on a retrouvé le plein emploi, il faut arriver à avoir une gouvernance qui soit telle que les dépenses deviennent maîtrisées dans les situations économiques normales, hors crise, pour avoir des manœuvres en temps de crise. Et de ce point de vue-là, il faut bien avouer que la, la gouvernance des finances publiques à la française ne marche pas tellement bien. Elle est, elle est trop court-termiste. Euh, elle, elle nous conduit, quand on essaye de faire des économies, à faire le, le, des fameuses politiques du raveau budgétaire, au lieu de faire des, des réformes qui se tiennent sur des horizons un peu plus longs, un peu plus réfléchis. Et par exemple, c'était assez symptomatique, et j'ignorais je, je, je, avant le, le début des, des travaux de la, de la, de la Commission, Nombre de pays de l'OCDE ont des institutions indépendantes dont le rôle est de prévoir le, le sentier de la dette sur PIB à des horizons de moyen à long terme, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 30 ans. Et en France, on a, ça nous manque, on, on en a un peu, mais on n'a pas vraiment d'institution qui fasse ça et qui soit capable de dire, oui, voilà les différents scénarios, voilà ce à quoi on peut, peut s'attendre. Et surtout, une fois que les lois de, de programmation des finances publiques sont passées, euh, d'institutions qui soient capables de vraiment pointer les écarts par rapport à ce qui a été voté. Donc on n'a pas de vigie budgétaire indépendante qui regarde un peu loin euh, selon les différents scénarios et qui puisse euh, euh, émettre des signaux d'alarme. Donc notre, notre gouvernance n'est est, est pas, pas là, elle est, elle est aussi peu transparente, il n'y a, a pas assez de débat démocratique éclairé sur le sentier des finances publiques. Et, et d'ailleurs on s'est aussi rendu compte en, en demandant aux Français. Euh, par un sondage, que la majorité des Français se considéraient très mal informés sur la dette publique. Alors, ils sont un peu anxieux, mais ils sont aussi très mal informés. Et ce, c'est en dépit des, euh, je crois que c'est à peu près 22 000 pages de documents budgétaires publiés chaque année, il semble que la clarté du débat parlementaire sur ce sujet soit, euh, ne soit pas euh, extraordinaire. C'est-à-dire aussi, euh... Hélène, quand on parle de 120% du PIB, nous, ça, ça nous dit quelque chose. Je ne sais pas si, effectivement, c'est un, un, un langage de, de ménage, en tout cas. Ce pas les comptes de la maison. Hein, donc, euh, euh, mais il euh, y, y a une chose qui, qui peut être inquiétante, toujours sur ces questions de, de gouvernance, et, et pour répondre à cette question de l'internaute qui voulait savoir à quel niveau de, de situation économique ou de développement, euh, précise-t-il, ont il faut envisager de se désendetter. Je vous entendais dire tout à l'heure, ben, quand on arrive au niveau de plein emploi, et ben, dire un Français entend ça, il va dire « mais on n'est jamais en France au niveau de plein emploi, donc euh, on ne va jamais effectivement réfléchir à cette question euh, à partir de quand se désendetter ». Le niveau de plein emploi, c'est une question qui peut être débattue. Mais ce qu'on a, il me semble que une des leçons qu'on peut tirer des, de la situation macroéconomique après la crise de 2008, c'est que il y a des gens qui sortent du marché du travail après les grandes crises et que lorsqu'on stimule suffisamment l'économie, on arrive à en rattraper quelques-uns qui rentrent dans le marché du travail et qui est le, non seulement le chômage diminue, mais on, on, on arrive à, à, avec de l'effort à faire remonter le taux d'emploi. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les, les capacités des, des politiques de demande à, euh, à remettre des gens sur le marché du travail. Après, évidemment, on peut avoir des débats sur exactement ce, ce, où on s'arrête. Euh, mais euh, euh, déjà, si on, si on peut tous s'accorder sur, sur l'idée que dans le court terme, il faut, être, il faut stimuler l'économie pour éviter, éviter des pertes pérennes de PIB, euh, et d'éviter des effets d'estérésis de, de, qui, euh, dans le passé, ont été très importantes. Que ce soit, euh, donc il y a des interprétations divergentes sur le sujet, mais on, on, si on regarde le, la trajectoire de, de la France ou de l'Italie après 2008, on a quand même des trajectoires qui sont assez décevantes d'un point de vue macroéconomique. Euh, je crois que si on s'accorde si on si à l'importance de faire ces stimulations de, de, de, de court terme, euh, après, euh, bon, euh, il faut mettre en place la gouvernance de moyen terme, mais, euh, donc on peut discuter sur les détails, mais, euh, mais, mais je pense que c'est déjà un point important. Euh, je voudrais revenir sur la, la perception de la dette et notamment euh, euh, avec cette situation unique qu'on connaît depuis la crise Covid où euh, la Banque Centrale Européenne rachète à peu près euh, la moitié de la dette qui était mise, euh, en tout cas par la France, est-ce que euh, cette situation-là, Jean Tirol ça euh, ne donne pas crédit à ce mot, qui est à, à mon sens extrêmement euh, euh, dangereux, d'argent magique qui permet effectivement euh, tout type de dépenses Alors juste avant de répondre à cette question, je voudrais revenir un petit peu sur ce que disaient Hélène et Olivier. Euh, je suis entièrement d'accord avec eux d'ailleurs sur, euh, sur le fait qu'à court terme, ça va être la politique budgétaire qui doit opérer. Euh, et qu'après, il faut se laisser des marges de manœuvre. Je voudrais dire, sur ce que vient de dire Hélène, euh, le déficit démocratique en France est énorme. Il est énorme, euh, et pas seulement sur la question de la dette. Alors, c'est vrai que les Français n'aiment pas trop, les responsables Français n'aiment pas trop qu'on aille voir dans leur, dans leur travail un petit peu et donner des comparaisons, mais et d'ailleurs, les comités budgétaires indépendants qui ont été créés en Europe il y a 10-12 ans, les Français résistaient Enfin, l'expérience des économistes qui essayaient de pousser une mesure indépendante de la dette et des budgets. Vraiment, il y avait une résistance terrible dans le monde politique à droite comme à gauche en France. Et ce déficit démocratique, on le voit partout. On le voit dans le domaine du climat, c'est-à-dire qu'on ne voit pas que les gens n'ont qu'une idée si une, une subvention et a, a un effet important par rapport à je sais pas, à un prix carbone, combien il paie pour économiser une tonne de carbone, on le voit dans les écoles. Les gens ont réalisé... Euh ont réalisé que leurs écoles n'étaient pas les meilleures quand il y a eu des classements PISA. Ils ont réalisé que leurs universités n'étaient pas les meilleures universités du monde quand il y a eu des classements Shanghai, qui pourtant ne sont pas, pas géniaux, mais ce parangonnage est tout à fait important pour, pour avoir une idée. Alors, donc ça, c'est ma petite digression sur le déficit démocratique en France qui est, qui est vraiment très très fort. Alors sur l'argent magique, ben, l'argent magique il n'existe pas, on le sait très bien. Euh, les dettes, elles sont toujours là. Alors combien C'est difficile à dire, parce qu'en fait, il y a un continuum entre deux points extrêmes ou bien la Banque centrale ne rachète pas du tout les, les actifs de l'État. Et dans ce cas-là, la dette reste, reste là. À l'autre bout, il y a une dominance fiscale totale, c'est-à-dire que chaque fois que l'État dépense plus, la Banque centrale rachète ses, ses titres. Et dans ce cas-là, effectivement, la dette disparaît, mais elle devient de la dette de, de la Banque centrale. La Banque centrale, attention, ne peut pas faire faillite, elle peut toujours émettre des liquidités, émettre de la monnaie. Mais elle ne va pas faire faillite, mais ça, ça, se, ça se traduit automatiquement par d'autres symptômes, comme une inflation. Alors, peut-être de façon différée, d'ailleurs, on l'a bien vu à cause des anticipations déflationnistes, à cause de, de l'épargne énorme des entreprises et des, des salariés. Il n'y a pas eu d'inflation jusqu'ici, depuis, depuis 12 ans, pratiquement. Euh, mais disons qu'il faut bien dire, il faut bien préciser le cadre, et puis il y a, il y a tout ce qu'il y a entre les deux où on renouvelle la dette. Euh, euh, et la Banque centrale euh, garde une position ambiguë. Est-ce qu'elle va finir par demander euh, euh, se débarrasser de la dette publique ou pas quoi Donc il y, y a un peu ça. On y reviendra tout à l'heure. Euh, Olivier Blanchard, donc, euh, vous vivez principalement aux États-Unis. Et c'est euh, là qu'on a vu, pour euh, la première fois, euh, l'inflation euh, renaître un petit peu... Euh, Jean Tirole venait de dire que depuis une douzaine d'années, elle avait disparu. Et là, on a vu soudain un indice qui franchissait les 4%. Est-ce que c'est quelque chose qui est très, très transitoire, comme vous l'évoquiez tout à l'heure Ou est-ce que c'est un frémissement qui doit nous faire réfléchir sur une éventuelle hausse des taux qui pourrait menacer tout ce sentiment d'endettement utile pour ne pas parler d'argent facile je pense que c'est principalement un problème américain euh, pour le moment. Il y a en effet un, un risque d'inflation. Je ne le vois pas pour le moment, euh, vu euh, la conjoncture et les programmes budgétaires européens, euh, être un problème pour l'Europe à court terme. Euh, ce qui se passe aux États-Unis, c'est, comme on le sait, le, le premier plan Biden est, est gigantesque. C'est presque 2 000 milliards, euh, ce qui est, pas tout à fait le PIB français, mais pas très loin, euh, et, et euh, certains d'entre nous, en particulier euh, moi, euh, pensent qu'il est tellement, euh, tellement large qu'il va amener une très forte augmentation de la demande. Euh, parce que non seulement il y a cet effet direct budgétaire, mais comme on le sait, les gens ont accumulé beaucoup d'épargne supplémentaire et tous les indices indiquent qu'ils sont prêts à le dépenser. Et donc, dans ce contexte, il y a vraiment une bonne chance qui est un excès énorme de demande par rapport à la production potentielle aux États-Unis, et c'est de là que vient euh, le danger d'inflation. Alors y a, là, il y a une discussion qui a lieu, il y a des gens qui disent « oui, bien sûr, à court terme, ça va poser un problème, les entreprises vont avoir du mal à répondre à la demande, euh, peut-être qu'ils vont travailler un peu plus dur, mais ils vont avoir des problèmes d'approvisionnement, ils vont augmenter les prix, mais tout ça va disparaître, l'économie va s'adapter ». Je pense qu'il y a une limite à ça. Je pense qu'en effet, les entreprises peuvent produire plus qu'elles ne le font d'habitude. Comme nous, nous pouvons travailler très dur une journée, beaucoup plus qu'en moyenne, mais il y a une limite. Et à mon avis, on arrive assez rapidement la taille de l'augmentation de la demande, est telle que les entreprises ne vont pas être capables de répondre à cette demande. Et donc… Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont augmenter les prix. Soit faire du rationnement en disant « je vous livrerai dans deux ans », soit augmenter les prix. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Alors, c'est là qu'il y a une discussion, euh, et je ne... C'est pas la réponse, on verra ce qui se passe au cours du temps. Il y a des gens qui sont optimistes, qui disent « bah Oui, ça, ça va, en effet, il va y avoir un taux d'inflation un peu élevé pendant quelques mois, mais ensuite ça va retourner à la normale et il n'y aura pas de problème. » Il y a des gens comme moi qui sont beaucoup plus inquiets, qui pensent que l'augmentation de l'inflation va être très substantielle et qu'à un moment, ça va avoir un effet sur les salaires. Parce que quand on a une inflation très forte, un marché du travail très tendu, un gouvernement plutôt favorable euh, à la négociation collective, on aura une pression sur les salaires. Quand les gens diront bah, « j'ai perdu 5% de mon pouvoir d'achat à cause de l'inflation, je veux une augmentation des salaires ». Et quand on passe dans ce mode-là, et s'il y a une augmentation des salaires, c'est ça devient un phénomène différent. Les salaires, ils ont augmenté, les prix vont refléter l'augmentation des salaires et on entre dans une interaction entre prix et salaire qui risque de faire que l'inflation dure pas mal de temps. C'est ça le danger aux États-Unis. Moi, je pense qu'il est là. Et ce qui se passera dans ce cas-là, c'est que la Fed va s'en apercevoir, si c'est le cas, et va réagir. Mais elle réagit, elle risque de réagir un peu tard qui est une autre discussion qui a lieu aux États-Unis à l'heure actuelle, et elle risque d'avoir augmenté les taux d'intérêt au moins momentanément, considérablement plus que les marchés ne s'y attendent. Et une très forte augmentation des taux d'intérêt à court terme est quelque chose qui est dangereux pour le système financier, et c'est là qu'il y a des incertitudes sur ce qui va se passer aux États-Unis. En Europe, je ne vois rien de ce genre, parce qu'on est encore très très loin du plein emploi. Les plans de relance sont raisonnables, mais beaucoup plus limité, et donc je pense qu'on va être, là encore, on va avoir du mal à arriver, euh, sur les deux ou trois années qui viennent, au taux d'inflation de 2%, qui est ce que la BCE voudrait, euh, voudrait faire. Je profite du fait qu'on euh, évoque l'inflation pour Merci. vous répercuter Merci. cette euh, question savante d'un internaute, et je ne sais pas qui est capable de répondre, mais pas moi en tout cas. L'inflation n'est-elle pas une répudiation silencieuse comme l'avance l'économiste Michel Louvthala. Est-ce que Jean ou Hélène, vous sauriez répondre à, à cela et expliquer un peu ce que l'internaute veut dire par répudiation euh, Quelle est cette notion ben, La répudiation, c'est de, de ne pas payer ses dettes ou alors de demander ce qu'on appelle pudiquement une restructuration, c'est-à-dire effectivement échelonner le paiement, diminuer les paiements, etc. Euh, ça, c'est pour une dette classique, donc on peut faire ça. Euh, L'alternative, effectivement, c'est la répudiation par l'inflation, ce qui a été fait après certaines guerres, d'ailleurs, hein, pour, pour essayer d'éliminer la dette, parce que la dette est, est, est écrite en, en termes nominaux. On, on va vous Bien rembourser sûr. tant d'euros ou tant de dollars. Évidemment, si l'euro ou le dollar ne vaut pas très cher demain, il ne vaut pas grand-chose à cause de l'inflation, ben, ça veut dire qu'on a discrètement répudié la dette. Alors, c'est plus discret qu'une répudiation euh, plus brutale, où on dit, maintenant, on ne va pas payer. Euh, et d'ailleurs, Peut-être les États s'en tirent un petit peu mieux quand euh, ils répudient par l'inflation. Ceci dit, il y, y a des coûts qui sont très importants également. Euh, il si y a des coûts sur, sur, sur l'économie, donc Olivier en a parlé très, très clairement. Euh, et puis ça, ça touche plus les pauvres, évidemment. C'est eux qui ont plus d'actifs de, de, en, en nominal et c'est plus dangereux de ce côté-là. Alors dans les risques, il y a l'argent, le sentiment d'argent magique, il y a l'inflation et la hausse des taux. Et... Euh, euh, Hélène Ray, vous mentionniez également le risque d'inflation des actifs par notamment la transmission de la politique américaine. Est-ce que vous pouvez faire le point sur ce, sur ce risque-là Oui, donc euh, d'abord pour être tout à fait clair, aussi, je suis tout à fait d'accord avec Olivier, que le risque d'inflation on n'en voit pas en Europe hein, pour l'instant, pas du tout. Hein, donc on, on, a, on a une discussion ici sur le... Euh, une possibilité d'augmentation de, de l'inflation américaine euh, euh, due au, au stimulus, euh, euh, au large stimulus qui sont, euh, qui sont mis en place. Euh, moi, le, le, le risque potentiel de, de transmission, c'est que. Euh, donc, si les, les taux remontent aux États-Unis, donc tout dépend effectivement à quelle vitesse ils remontent et s'ils remontent de façon abrupte ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est que euh, les, les taux américains sont très, très importants pour les marchés financiers euh, globaux. C'est-à-dire non seulement pour les valeurs des actifs euh, aux États-Unis, euh, mais aussi pour les, les valeurs des, des actifs euh, euh, dans les pays émergents et aussi en Europe, hein, aussi dans les, dans les pays avancés. Donc, il y a une transmission très forte via les des canaux financiers, euh, des taux d'intérêt américains euh, et euh, qui affectent à la fois les valeurs des, des bourses, mais aussi potentiellement le, le prix du risque euh, dans, euh, dans, dans énormément de marchés. Qu'est-ce que c'est le prix du risque, Hélène le, La prime de risque que vous ah, payez, ça peut être sur des, euh, sur des marchés actions, mais ça peut être aussi sur des bons émis par des gouvernements qui sont plus ou moins risqués, et donc la prime de risque que vous euh, que vous avez à payer euh, quand vous émettez, peut augmenter. Lorsque les, les conditions de, euh, sur les marchés financiers américains se tendent un peu, lorsque, lorsque les taux américains remontent. Et on a vu ça euh, de façon répétée dans le passé. Donc moi, le, le, le risque, qui n'est pas le scénario meilleur, mais le risque qu'on peut voir, c'est que si les, les taux américains les, euh, remontent de façon un peu abrupte, euh, cela peut se faire à un moment où le, le reste du monde, que ce soit l'Europe, où, euh, encore plus, les marchés émergents sont toujours euh, au, dans une reprise qui est fragile. Et les marchés émergents, vraisemblablement, ils ont beaucoup de retard dans, dans la vaccination, donc on peut penser que ça va prendre pas mal de temps, le, le retour à des conditions euh, plus favorables pour eux. Et si des conditions financières se tendent à un moment où leur économie est, est, est encore euh, relativement euh, euh, sur le chemin de la reprise uniquement, et qu'elles ont déjà accumulé de, de la dette, ce qui est le cas, hein. tout le monde a accumulé de la dette, on voit bien que cela accroît énormément le, le risque de, euh, de faillite et, euh, et le risque justement qu'il des accidents sur la dette euh, des pays euh, des pays émergents, des pays euh, les plus pauvres, euh, voire des tensions euh, sur les, euh, dans les marchés des pays, euh, des pays avancés. Donc on a une espèce de, de course entre la, la reprise économique qui est retardée par la, la lenteur de la vaccination dans certains pays du monde et euh, les conditions sur les marchés financiers qui sont déterminées pour une bonne part par la, par la Fed et euh, par les taux américains. Alors, euh, à l'heure d'amorcer le dernier virage de, de, de ce débat, euh, bien entendu, il faut qu'on parle un petit peu du, du sujet de l'annulation, du report, euh, du rééchelonnement de la dette, parce que c'est euh, là aussi le plus grand nombre de questions qui nous arrivent. Faut-il rembourser sa dette euh, si la France faisait défaut, euh, euh, et, et quelles seraient les conséquences Enfin, donc, ça, ça euh, un sujet qui continue de, de, de passionner les gens et d'alimenter le débat. Euh, vous avez l'habitude de dire, Olivier Blanchard, que euh, cette question n'a pas d'intérêt. Pourquoi y a, Bon, D'abord, euh, il n'y a pas besoin d'annuler la dette. Tout la, toute la discussion qu'on vient d'avoir indique que pour le moment, on peut parfaitement... Euh, financer les taux d'intérêt sur la dette. Donc il n'y a aucune raison à ce stade de vouloir prendre des mesures aussi dramatiques que celle-là. Euh, la deuxième, c'est euh, il faut distinguer euh, deux discours quand les gens parlent d'annulation. La première, c'est l'annulation de la dette de manière générale. Et puis l'autre, c'est l'annulation de la dette détenue par la BCE. Et ma position, c'est que la première, l'annulation de la dette de manière générale, serait une catastrophe absolue. Et ma position sur la deuxième, c'est que ça ne sert à rien. Donc, départez-moi euh, de, de, de développer un tout petit peu ça. Donc, l'annulation de la dette de manière générale, bah, il faut se demander qui détient la dette. Ce sont des institutions financières, ça fait partie de leurs actifs, et si la valeur de leurs actifs euh, passe à zéro, ou moins diminue considérablement, bah, elles sont dans une position très difficile, elles font faillite. On n'a pas très envie que le système financier fasse faillite à ce stade. Donc, euh, yeah, c'est absolument exclu pour le moment, de, de considérer cette option. L'annulation de la dette de la BCE, c'est un peu plus compliqué. Et là, il faut, là encore, probablement l'expliquer le en, en deux temps. La première, c'est supposer que vous ayez une banque nationale, par exemple une Banque de France et, euh, et un trésor en France. Euh, Qu'est-ce qui se passe si la Banque de France décide d'annuler euh, les obligations qu'elle détient euh, du trésor euh, Et dit, elle dit non, ça va, vous n'avez pas besoin de payer. Donc du point de vue du Trésor, c'est formidable, ils n'ont plus besoin de payer euh, les taux d'intérêt sur la dette que détenait euh, la Banque de France. Le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que les profits de la Banque de France, qui sont dus aux intérêts qu'ils reçoivent, diminuent exactement en proportion, exactement autant que euh, la diminution des taux d'intérêt. Et donc le chèque que la Banque de France envoie au Trésor à la fin de l'année, qui sont les profits, diminue d'un montant exactement égal à la diminution des taux d'intérêt que le Trésor avait perçu au début. Donc, c'est une opération comptable qui ne sert à rien. C'est ça que je répète et j'ai absolument persuadé que j'ai raison et j'ai beaucoup de mal à convaincre les gens qui n'y croient pas, mais ça me paraît d'une simplicité arithmétique absolument évidente. Alors, dans le cas de la BCE, c'est un peu plus compliqué parce que s'ils pardonnait juste la dette française, bah, ça, peut, ça bénéficierait bien sûr au Trésor français et la diminution des profits affecterait tous les membres de l'euro. En particulier, il affecterait la France de, de manière relativement limitée. Donc, ce serait un transfert des autres membres de la, de la zone euro au Trésor français. C'est la raison pour laquelle la BCE n'acceptera jamais. Si c'était possible, bien sûr, ça aurait un effet, mais c'est totalement impossible. Donc, il me semble que toute cette discussion n'a aucun sens, on n'a pas besoin d'annuler la dette. Annuler la dette, de manière générale, c'est catastrophique. Et les propositions d'annuler la dette de la BCE n'ont aucun sens. Et alors pourquoi, Jean Tirole, euh, il y a toujours, est-ce que c'est le, le, le voile de l'ignorance, mais de l'ignorance de certains économistes, parce qu'il y a des théories économiques modernes, dit-on, aux États-Unis, autour de Stephanie Kelton, qui continuent de mettre en avant cette, cette possibilité. Qu'est-ce qui fait que là-dessus, après un, un raisonnement implacable que vient de dérouler Olivier Blanchard, et eh bien, euh, il n'arrive pas toujours à convaincre. Je crois qu'il n'y a strictement rien à rajouter à ce qu'a dit Olivier, c'est un non-sujet. On est dans les croyances motivées ici, on en vient à l'argent magique, on voudrait casser les, les lois de l'arithmétique, c'est un peu compliqué. Alors, comme l'a dit Olivier, il y a un sujet sur le non-remboursement au secteur privé, mais là je suis totalement de l'avis d'Olivier, c'est-à-dire que ça serait catastrophique, d'une part parce que ça toucherait aux banques, au système financier. Parce que qui détient la dette italienne Ce sont les banques italiennes. Donc ça veut dire qu'immédiatement les banques feraient faillite, que l'État italien aurait à faire un renflouement des banques italiennes. Enfin, ça serait complètement délirant. Et enfin, ce qui reste chez les autres investisseurs, ça veut dire qu'ils bah, seraient expropriés. Et à ce moment-là, pendant, pendant des années, ils ne feraient plus confiance du tout aux, aux pays européens. Ça veut dire qu'il faudra équilibrer le budget. Comme Hélène et Olivier ont dit, euh, équilibrer le budget aujourd'hui. Oublions le fait qu'on ne l'a pas fait depuis 50 ans, mais équilibrer le budget aujourd'hui, ce serait vraiment idiot. On est en pleine récession, on est en pleine, pleine difficulté, et donc l'idée qu'on va répudier la dette, et encore ça jouerait sur un tout petit, une toute petite quantité, comme, comme l'a expliqué Olivier, et qu'on va s'attirer les foudres des marchés financiers qui ne vont plus vouloir prêter, et qu'il va falloir faire un équipe budgétaire instantanée, c'est délirant, c'est tout simplement délirant. Alors euh, j'en viens à, à un autre outil qui est euh, mis en avant par euh, certains économistes, euh, c'est euh, la taxation, de faire euh, un impôt, un impôt sur les fortunes, un impôt en une fois. Euh, on lisait hier que Joe Biden avait sorti ce chiffre magique, que euh, les milliardaires américains avaient eu tout d'un coup leur fortune qui avait euh, euh, progressé de 1000 milliards de dollars pendant la crise Covid, euh, de la même façon Thomas Piketty de ce côté de l'Atlantique met, met ça en avant. Est-ce que euh, cette idée de, de faire un, un prélèvement exceptionnel en une fois, euh, qui est parfois défendue euh, euh, par euh, certains économistes plutôt libéraux, comme Philippe Aguillon, euh, plutôt pas libéraux du tout, comme euh, euh, notre ami Thomas Piketty. Euh, Est-ce que c'est une vue de l'esprit Est-ce que, euh, vue de Londres, euh, Hélène Rey, comment vous voyez ces propositions qui sont attisées un petit peu par euh, Joe Biden d'une certaine façon oui, donc euh, il y a, je crois qu'il y, y a plusieurs sujets qui sont, qui sont importants. Un, un sujet, on voit bien que le, euh, les États ont besoin de, de revenus et euh, de euh, remettre, enfin, de, de, de trouver une gouvernance de la dette qui leur permettrait sur le long terme euh, de regagner des, des marges de valeur. Donc ça c'est un, un sujet qui est important et c'est un sujet qui est un peu différent euh, du sujet de je dirais, de justice sociale ou d'équité qui peut surgir parce que effectivement on peut trouver anormal que euh, 0,01% du, du euh, sommet de la distribution des patrimoines euh, euh, ait vu son patrimoine augmenter de façon euh, très euh, importante euh, durant 2020 où il y a eu une crise euh, euh, très très dure pour une grande partie de la population. Donc, on peut dissocier les deux sujets. Je pense, on peut dire d'une un, d'un côté, il, est, il peut être important pour la justice sociale, effectivement, qu'on fasse un prélèvement euh, d'une fois exceptionnel euh, sur les, les patrimoines les plus aisés, parce que euh, par solidarité, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup souffert et euh, il y a des patrimoines on ne voit pas trop pourquoi, enfin, pour quelle raison fondamentale ils auraient augmenté d'un de, de, de, de, de, nombre important de milliards. Donc, on peut effectivement dire ça. Et on pourrait, par exemple, organiser une solidarité avec les générations les plus touchées, ça pourrait être les jeunes, des choses comme ça. Donc on pourrait tout oui, c'est la cons... tendance de Philippe Aguillon, par exemple, effectivement, de l'utiliser comme pourrait... cela. On pourrait tout à fait considérer que c'est quelque chose qu'il faut faire, pour des raisons d'équité et de justice sociale. Euh, moi, je serais assez favorable. Euh, et c'est une question différente de la soutenabilité à long terme, euh, dont nous avons parlé auparavant, qui là, je pense, demande, euh, par exemple en France, un, un changement de gouvernance et une augmentation de, de la démocratie, de la visibilité, de la transparence autour euh, à la fois de la trajectoire de la dette et aussi autour de l'évaluation euh, des dépenses publiques. Euh, ça, ça demande aussi… c'est un un sujet qui devrait être beaucoup plus pris par les, les, les parlementaires et qui devrait euh, euh, faire des évaluations, euh, il y en a déjà, hein, mais faire des évaluations de façon plus poussée et, qui devrait, et ce travail devrait aussi euh, permettre de nourrir les nouvelles propositions de loi et les évaluations coût bénéfices etc., de façon beaucoup plus intense euh, que, que nous l'avons. Donc, je dissocierai un peu les, euh, les sujets. Euh, et... Euh, euh, bien sûr, le, le, la dernière chose que je voudrais aussi dire, c'est que euh, il faudrait aussi réfléchir, et c'est quelque chose qui est tout à fait euh, en ce moment dans les discussions, à hein, cette fameuse taxation euh, euh, sur, les, sur les sociétés. Euh, le, le fait qu'il y a des façons encore de, bah, Hélène, je vous arrête là parce qu'on on, on en a beaucoup parlé tout au long de ce sommet, et là, euh, l'heure tourne, et donc euh, on a le sentiment qu'il euh, euh, y a une forme de consensus qui se fait là aussi avec euh, quelques petites réserves, mais on ne va pas ouvrir ce débat-là parce qu'il nous non, faut... Je je est... Et et euh, Je voulais les laisser pour terminer la parole à euh, Jean Tirole, euh, qui y allait jusqu'à dire, en tout cas c'est ce que euh, vous dites dans cette interview à Challenge, que d'une certaine façon euh, réclamer euh, l'annulation de cette dette c'est aller contre le bien commun, c'est un, un paradoxe intéressant. Comment effectivement vous, euh, vous le justifiez ce paradoxe ben, C'est un paradoxe qui est lié à l'engagement de l'État, c'est-à-dire que. Euh... J'en ai parlé aussi hier au sujet des vaccins. Il faut quand même une, une rémunération minimale, hein, pas trop, pas trop élevée, mais quand même une minimale pour que les, les entreprises pharmaceutiques puissent euh, payer leurs coûts de recherche et développement sur les vaccins. De même, euh, on, on prêtera à l'État que si, et c'est très important, comme l'a expliqué, expliqué Hélène, c'est vraiment très important de, de pouvoir s'endetter, euh, à la fois parce qu'il y a des guerres, il y a le Covid, il y a... Il faut faire une expansion budgétaire, comme l'a dit Olivier, etc., etc. Donc, il y a des bonnes raisons de, de s'endetter, mais il faut pouvoir avoir accès au marché financier. Et si on n'a pas accès au marché financier, on ne pourra pas le faire. Donc, c'est la crédibilité de, de l'État qui, qui est en jeu. Et la crédibilité de l'État est très importante. Je reprends un terme d'Hélène, c'est-à-dire qu'il faut se donner des marges de manœuvre. C'est tout à fait crucial. On l'a bien vu avec l'Allemagne pendant la crise du Covid. Comme l'Allemagne avait des finances publiques assez saines, ils pouvaient dépenser beaucoup pour leurs entreprises, ils pouvaient continuer à investir sans aucun problème. Quand on commence à être plus dépendant de la dette, c'est plus compliqué. Donc il faut à la fois savoir se, se dégager des marges de manœuvre, mais aussi avoir une certaine crédibilité. Et si on veut vraiment se projeter dans le long terme, il faut, il faut aussi savoir rembourser sa dette, sauf des cas extrêmement exceptionnels. Alors, nous arrivons au terme de cette dernière session. Euh, merci aux internautes qui ont euh, posé effectivement euh, beaucoup de questions euh, euh, sur ce sujet qui, je crois, va être très présent au sein de la campagne électorale française. Merci Hélène Ray et Olivier Blanchard de nous avoir accompagnés pendant cette heure. Et puis donc, euh, Jean, euh, on va se retrouver dans, dans un instant pour euh, tirer en en quelques minutes les conclusions de ce sommet Sauver le bien commun que nous avons organisé ensemble. Merci à vous deux d'avoir de, été avec Merci. nous et à, à tout de suite.